Vous êtes à la recherche d'un tapis qui va vous permettre de marcher et de courir directement depuis chez vous. J'ai peut-être le produit qu'il vous faut. C'est le Mobvoi Home treadmill. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Ce tapis de marche-course va vous permettre déjà d'être très compact. Vous allez pouvoir le ranger un petit peu partout chez vous, sous un canapé. Le déplacer facilement, le mettre et le déplier en moins de deux pour l'utiliser. Soit pour la course à pied, soit pour la marche lorsque vous travaillez. Mon test du Mobvoy Home Treadmill, c'est maintenant, c'est parti. Commençons par parler un petit peu de la prise en main de ce tapis de course via le Mobvoy Home Treadmill. Mobvoy nous propose un tapis facile à monter, facile à déplacer et facile à ranger. Pour la petite anecdote, ce n'est pas mon premier tapis pliable que j'ai acheté. J'en avais acheté un il y a quelques années que j'ai vite laissé de côté et je vous expliquerai pourquoi bientôt dans cette vidéo. Le Mobvoi Home Treadmill a la particularité de pouvoir du coup se plier et se ranger par exemple sous un canapé ou sous un bureau sans souci. Il est doté de petites roulettes qui vont nous permettre de le déplacer facilement. Je vous parlerai un peu plus des dimensions dans la partie design là, qui va arriver dans cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous projeter. Une fois sorti de sous votre canapé, une fois branché, vous allez avoir deux possibilités, soit l'utiliser de façon dépliée, soit l'utiliser de façon pliée. Lorsque vous voulez l'utiliser de façon dépliée, il vous suffira juste de tirer la petite manette de monter la structure de refermer la petite manette et le tour y jouer après pour plus de confort vous allez pouvoir ajouter en deux coups de vis fournis avec le tapis les petits accoudoirs et vous allez pouvoir même ajouter en deux coups de vis un support smartphone la prise en main est donc super simple vous allez pouvoir du coup utiliser directement ce tapis via l'interface du tapis on va le voir aussi un peu plus tard mais vous allez avoir un écran qui va se trouver en bas sur le tapis qui va vous donner vos différentes allures vos différentes calories vos différentes informations et vous allez avoir aussi des boutons avec des petits écrans en face de vous qui va vous permettre de savoir votre allure et d'accélérer ou non votre tapis mais vous pourrez aussi l'utiliser via la petite télécommande bref chacun va pouvoir Trouver un usage assez simple, que ce soit avec la télécommande, avec les boutons pliés ou dépliés. Car si vous l'utilisez de façon pliée, vous allez pouvoir l'utiliser comme un tapis de marche compact que vous allez pouvoir, par exemple, glisser sous un bureau pendant que vous travaillez et marchez, voilà, sur du 3 5 km h Ça dépendra de votre allure, mais ça vous permettra d'utiliser le tapis d'une façon encore plus pratique parce qu'il n'y aura même pas besoin de le déplier, de soulever la manette, etc. Moi ce que j'ai apprécié dans cette prise en main comparé à l'autre tapis que j'avais testé c'est la possibilité du coup de s'en servir directement il n'y a pas besoin de passer par une application qui souvent ne sert pratiquement à rien pour un tapis de course on va pouvoir directement le brancher l'allumer et c'est parti le gain de place de ce tapis et le gain de temps dans le montage est vraiment au top regardons maintenant plus précisément le design après on va parler de toutes les petites fonctionnalités que j'ai bien aimées sur ce tapis au niveau du design, on va retrouver ce tapis déjà en deux coloris. Un coloris silver comme j'ai et un coloris tout noir. Au-delà de ça, on va avoir des dimensions vraiment compactes sur ce tapis, que ce soit plié ou déplié. Plié, le tapis pourra se faufiler pratiquement partout. Il atteindra 12 cm de hauteur et vous permettra de le glisser par exemple sous un canapé. La taille pliée de ce tapis est de 132 cm par 68,5 cm par 11,2 cm. Déplié, il sera aussi parfait pour s'intégrer dans n'importe quel environnement. Le tapis en lui-même, l'espace où on va pouvoir marcher ou courir, est de 40 cm par 1 mètre. Ce qui laisse à la fois de l'espace et à la fois de la profondeur. Regardons maintenant un petit peu plus précisément les différents écrans. Vous allez retrouver en bas un écran LED qui va vous permettre de vous donner le temps la vitesse, la distance et les calories brûlées. Ensuite, en face de vous, lorsqu'il sera déplié, vous allez avoir aussi un écran principal qui va vous donner et vous permettre de choisir entre la vitesse de 1 à 12 km par heure. Vous l'avez peut-être remarqué, mais à côté de l'écran qui se trouve en bas, de l'écran LED, vous allez avoir juste à côté un haut-parleur, un haut-parleur Bluetooth. Donc, vous aurez la possibilité de connecter, par exemple, votre téléphone pour mettre votre musique directement et la faire sortir du tapis. Si vous avez, par exemple, oubliez vos écouteurs, ou si vous, vous préférez courir avec la musique en haut-parleur. Au-delà de ça, lorsque vous allez fixer le support téléphone, vous allez pouvoir carrément poser votre téléphone et regarder par exemple une série pendant que vous faites votre footing. Ça vous permettra de vous divertir facilement avec aussi le haut-parleur Bluetooth qui sortira le son de votre série. Ça, c'était côté design. Maintenant, côté performance, on a aussi un tapis au top. Et là, je vais pouvoir vous donner mon expérience par rapport à l'autre tapis que j'avais testé d'une marque concurrente il y a quelques temps ce tapis est vraiment silencieux et c'est ce que personnellement euh, je recherche lorsque je veux un tapis de marche ou un tapis de course. Notamment lorsque je suis en train de travailler ou, ou notamment lorsque je travaille le soir et que je veux un petit peu m'activer, un petit peu marcher pendant que je travaille, que je fais des montages vidéo, ça me permet de ne pas réveiller tout le foyer. J'avais essayé avec mon autre tapis, mon ancien tapis que je n'avais pas testé sur ma chaîne, hein, que j'avais acheté pour un usage personnel, de l'utiliser un soir. Déjà, juste pour l'allumage, il faisait un bruit vraiment abusé. Il faisait des gros bip bip bip bip et après le tapis en lui-même faisait pas mal de bruit et n'absorbait pas forcément les vibrations. Avec le Mobvoi Home treadmill, vous allez avoir un tapis qui sera puissant et silencieux. Il intègre un moteur de 2,25 CV et lui permet de courir ou marcher sans Déranger les autres grâce à plusieurs petites technologies, notamment une couche insonorisée, une couche de support de haute résistance, une couche absorbant le choc et une couche de compression. Et tout ça avec une résistance à l'eau. Pour finir, vous allez avoir une petite fonctionnalité de sécurité qui va vous permettre d'avoir une petite pince de sécurité au cas où vous tombez ou au cas où vous tirez, ça fait un stop directement au tapis. Vous l'aurez compris, vous aurez un tapis de marche. Et de course qui va vous permettre de faire d'une façon très compacte et très simple la plupart de vos exercices il peut supporter jusqu'à 120 kg et comme je vous le disais il va jusqu'à 12 km heure pour conclure maintenant parlons de mes points positifs et mes points négatifs mon premier point positif pour ce tapis de marche-course est pour moi le plus important. Lorsqu'on a un appartement, lorsqu'on a une maison, peu importe, on n'a pas forcément une salle de sport. Donc le point principal le plus important, c'est qu'il est compact. Il est, vraiment, il est vraiment simple de le déplacer, il est vraiment simple de le ranger sous un meuble. Vous pouvez même le ranger si vous avez un garage dans votre garage, mais au moins il ne prendra pas beaucoup de place et ça c'est le top. Le deuxième point vraiment positif aussi, c'est le fait qu'il soit Très silencieux et qui ne dérange pas les gens aux alentours. On entendra plus votre respiration si vous allez au delà de vos performances que le tapis ou alors on entendra le petit haut-parleur car oui le troisième point positif pour moi c'est sa prise en main simple avec les deux écrans et simple avec la possibilité de mettre de la musique des haut-parleurs voilà on retrouve sur ce tapis quelques finitions assez sympas. Au niveau des points négatifs, je dirais que le premier point négatif, c'est de s'être arrêté à 12 km h Je sais que moi, personnellement, je ne vais pas faire un footing normal à plus de 12 km h mais peut-être que certains d'entre vous auraient aimé voir ce tapis aller jusqu'à 15 km h Après, je pense qu'il fallait faire une petite balance entre la possibilité d'aller encore plus vite et la possibilité d'avoir un produit silencieux et qui absorbe les impacts. Le deuxième petit point négatif, bon c'est plus un point d'amélioration, ça aurait été de mettre un haut-parleur de chaque côté du tapis afin d'avoir un son plus stéréo et ça aurait été vraiment sympa mais bon c'est déjà pas mal. Voilà les amis pour mon test du Mobvoid Home Treadmill, si vous avez des questions sur ce tapis de marche de course n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.